Bonjour à tous, nous sommes le 27 mai 2021, euh, mais ça euh, s'achève avec euh, une poussée euh, vraiment fantastique de l'or et aussi euh, d'autres éléments qui nous font craindre euh, le pire. Euh, euh, je parle pas euh, que ça peut arriver euh, dans les prochaines semaines, j'ai aucune idée, mais euh, on a un autre déclencheur euh, qui est arrivé, euh, qui est à dire la même situation qui est arrivée avant. Euh, le, ben, la, la crise des ripos, la fameuse crise des ripots, la même situation qui est arrivée avant toute la crise du coronavirus. C'est-à-dire que les banques ne se font plus confiance. Euh, J'aurais voulu, j'ai mis l'article il y a quelques jours, mais j'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Euh, c'est tout simplement de regarder ça avec vous. Et un autre élément déclencheur qui me fait dire que euh, peut-être on a étiré l'élastique le, le un peu trop <rire> au niveau de la Fed, c'est que les interventions gouvernementales au niveau de la Fed, on a mis beaucoup, beaucoup d'argent dans le système en pensant qu'on, ben, on, on se dit qu'on n'avait pas le choix, dans le fond, tout est en train de s'écrouler. Euh, le coronavirus, comme je vous dis, la crise, euh, c'est pas que le coronavirus n'était pas là, mais euh, c'était le prétexte excellent pour injecter massivement de l'argent. Et l'économie réelle en ce moment, euh, même si on on voit qu'il y a un roulement beaucoup, mais c'est qu'on a créé un, un, un, des, di des, des distorsions dans le système. Et à ce niveau-là, euh, euh, vous avez simplement à regarder le marché de l'emploi. Euh, le marché de l'emploi, j'ai des articles ici, on va y aller tout de suite. là euh, On va revenir euh, là-dessus. Euh, c'est euh, sur Fox, Fox Business. De plus en plus d'États offrent des primes de retour au travail alors que les entreprises ont du mal à embaucher des travailleurs. Et une des raisons pour lesquelles on a de la difficulté à embaucher des travailleurs, ça vient pas de moi, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, qui, qui est un jeune qui se trouve à avoir plein, plein d'amis qui ne travaillent pas. C'est des incitatifs gouvernementaux. Euh, il y, y a plus personne qui veut travailler. Euh, et euh, la raison principale, c'est qu'on a tellement donné de, de bonbons euh, au niveau des gouvernements que les personnes se disent, « Bon, je ne suis pas capable m'organiser. » Et aussi, peut-être, un, c'est une autre personne qui me disait ça, on parlait d'économie, il me disait, « C'est un désaveu de la part des personnes qui faisaient partie du système, surtout aux États-Unis. Euh, » Beaucoup, beaucoup de personnes qui ont... Euh, euh, qui ont euh, travaillé comme des fous toute leur vie, et là, ils s'aperçoivent qu'ils sont capables quand même de, de de bien vivre avec les aides gouvernementales et euh, avoir une peu, plus petite maison, tout ça. Donc, beaucoup euh, lâchent ce milieu-là, milieu et euh, ben, ben, le milieu, je vous dirais dans la, la, la, la, la vie, le, le, le tournant de la vie, ils vivent plus modestement, et ça fait quand même. Donc, euh, Plusieurs, en tout cas, c'est un vrai problème au niveau du travail. Il y a ici un article encore au niveau du travail, euh, « euh, boom des salaires en cuisine », c'est au Québec. là. Il y a tellement une pénurie de main d'œuvre, surtout de cuisiniers, qu'on veut absolument... Euh, euh, ben, on va absolument augmenter les prix et on va... Euh, euh, les prix vont, vont être augmentés au niveau des salaires, mais aussi des repas, parce que dans le fond... Euh, on ne pourra pas se permettre de payer plus cher avec l'inflation des aliments, en tout cas. C'est une nouvelle économique que, que je voulais vous partager. Et revenir maintenant euh, revenir maintenant à ce fameux graphique-là qui se trouve être les, les, les banques, ça se résume à ça, que les banques ne se font pas confiance, donc c'est ce qui est arrivé ici au mois de, de mars, un pic comme ça, c'est retourné euh, un peu à la normale du fait que la Fed continue à injecter euh, euh, de l'argent massivement dans le système. Euh, L'article parle de ça, c'est la première fois que je vois les banques de Wall Street réclamer, réclamer de la Fed de renoncer au QE parce qu'il y a trop d'argent dans le système. C'est ça qui est... la Fed a du mal à empêcher les liquidités qu'elle crée et de de se Dans le fond, le système, euh, système euh, financier euh, est euh, vraiment craqué de toutes parts. Euh, le bateau est en train de de couler. Et, euh, beaucoup, beaucoup de personnes sont en train de euh, de faire en sorte, ben, les intervenants, le politique, de faire en sorte que euh, si il euh, arrive un, un une débandade économique ou un crash économique, ça va arriver un jour, ne faut pas se leurrer. Et un autre indicatif, c'est le fameux Gregory Menarino que j'écoute souvent, qui a quand même, euh, qui est assez pertinent, qui est, qui est un, vraiment un bon trader, qui se trompe assez rarement euh parle que depuis des mois que le marché va monter monter monter monter monter et si il, il explique tout simplement c'est à cause des interventions euh, des banques centrales qui continuent à injecter injecter de l'argent mais l oups euh, son discours vient de changer de couleur un peu il dit euh, qu'il va arriver un, un immense crash qui va dépasser l'entendement, et dans, ben dans. je vais le partager l'article, ça vient de, de Business Bourse, là, mais c'est euh, c'est le, le, le, le texte, là, une partie du texte de ce qu'il dit, et euh, ce qu'il prétend aussi c'est que ça pourrait arriver très très bientôt, on va voir, moi je vous dis qu'on est dû pour une bonne correction, mais peu importe, et euh, l'or on va, <coughs> excusez, euh, C'est un article que j'ai placé sur mon site Global Market parce que, comme vous avez probablement vu avec moi, l'or continue à, à péter le feu. Donc, il euh, n'y a pas de grand coup de correction qu'on avait souvent, qu'on constatait depuis des mois. Non, l'or... Ça embarque, beaucoup de personnes embarquent dans l'or. Et euh, une des raisons pour laquelle euh, on embarque dans l'or, probablement, ben, c'est une des raisons. Là, de, je pense que le dollar can euh, américain aussi est en train de s'effondrer. On est en bas de 90. Là, ça joue un peu. Là. On va aller voir les graphiques tout à l'heure. Mais on se trouve à être vraiment. Euh, euh, l'or euh, poursuit là, là, une belle course. Et on ne sait pas où est-ce que ça va arrêter, mais. C'est les, euh, les, les Bal 3 là, qui s'en vient qui, à la fin de euh, les accords de Bal 3 euh, à la fin de juin. Et puis l'article, ça vient de Mathieu Amachère, qui est comme euh, mon, mon, mon ami sur LinkedIn. Et puis je voulais publier son article tout simplement pour que vous puissiez euh, lire vous-même ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui est expert, euh, je pense, qui est broker hein. En or, là, donc il s'y connaît. Euh, il parle en gros euh, que, euh, en poussant plus loin, il sait que que euh, bal les accords de BAL3 vont supprimer la possibilité de détenir de l'or sous forme de contre à découvert. Donc on n'aura plus de vente à découvert, ben c'est ce qu'il dit, les contrats futurs à découvert, donc euh, il s'agit d'une révolution puisque c'est l'émission et la vente de ces contrats futurs qui permettaient un contrôle des prix de l'or, notamment pour le pousser à la baisse. C'est le principe de la vente à découvert, comme vous connaissez, qu'on a souvent parlé, qui permettait de vendre un actif avant de le racheter plus bas. Donc, euh, ça, on ne pourra plus le faire. Donc, euh, déjà, euh, c'est très, très positif pour l'or, parce que dans le fond, à toutes les fois qu'on pouvait euh, mettre à quel l'or pour aller faire des sous en vendant à découvert, ben là, on ne pourra plus le faire. Euh, il y a d'autres modalités, là, mais c'est surtout ça que je voulais... Euh, euh, et euh, ce que euh, Mathieu euh, à ma chair, là, euh, dit en gros c'est que probablement les toutes les les, les accords de Baltrow, là, euh vont, vont nous faire découvrir le véritable prix de l'or sur un marché libre c'est ça qui est la, la, la grosse la grosse affaire là. donc tout le monde euh, va-t-il demander de l'or physique ceci est une question intéressante en effet pourquoi les banques fermeraient cette vache à et il leur fallait jusqu'à maintenant vendre des contrats d'or pour avoir des liquidités disponibles pour investir sur d'autres marchés. Là maintenant, c'est vraiment euh, l'or lui-même. L'article euh, parle de ça, là, donc c'est très très intéressant, mais c'est pour vous faire réaliser que Bal 3, euh, dans le contexte actuel où le dollar commence à dégringoler, où les actions sont pas mal à des sommets, ben là, on pourrait avoir une explosion du prix de l'or, mais c'est pas moi qui décide, c'est le marché, mais c'est un autre élément qui est très, très important pour ça. Euh, donc, il euh, y avait ça que je voulais... Oui, tout simplement, je voulais vous parler de ça, là, le système des ripos, ce que... La, la, la perte de confiance entre les banques, ben, ça revient encore une fois. Et euh, là, c'est beaucoup, beaucoup d'argent qui euh, doit ré être réinvesti encore, réinversé encore dans le système. Et euh, les banques disent euh, au, <rire> au gouvernement américain d'arrêter, euh, là, à un certain moment donné, euh, il y en a trop, tu sais, dans le fond, euh, ça va créer de l'inflation pour rien. Donc, euh, en tout cas, c'est ça que je voulais voir avec vous, tout simplement comme première nouvelle et les, la deuxième chose c'est de voir euh, tout simplement ce qui se passe euh, au niveau de l'économie et finir par les indices et l'or et au niveau euh, ben, de l'économie tout simplement c'est on va commencer par ça je suis allé dans la mon mon, mon de économie ça c'est la vélocité de l'argent qui a rien qui a changé dans le fond euh, on continue à à descendre et il faut euh, Savoir aussi que l'inflation 3,3% euh, au Canada, là, la hausse de l'inflation. Donc euh, non, l'inflation euh, est vraiment là partout, même aux États-Unis. Même si Powell dit que c'est un phénomène passager. Donc euh, comme je vous rappelle encore, je l'ai dit souvent, un phénomène qui ressemble drôlement à, à, aux années 1970 où l'inflation a explosé. Et euh, là, ce qui est arrivé... Excusez. <rire> je voulais pas que ça sorte, ça a sorti <rire> donc euh, le dollar américain lui euh, 89.93 euh, ce matin donc on est vraiment euh, en état de grande faiblesse euh, là, sur le long terme, je pense que c'est comme je vous avais dit, y a ce support là d'après moi il va être brisé et la, la chute va se poursuivre euh, les masses monétaires, ben là euh, c'est la même chose toujours euh, ça continue à gonfler gonfler. Euh, regardez M2, M1, on continue à injecter de l'argent à coût de 120 milliards par mois et là, euh, on, on continue. On, avec le plan de Biden, ça va être encore beaucoup, beaucoup d'argent d'injecter dans le système. On a l'emploi le, le, le, aussi, comme je vous avais parlé. On a de la difficulté à avoir de l'emploi. Bien, il y a deux facteurs. Une avoir des avoir des personnes pour travailler. Il y a des personnes qui ne veulent plus travailler avec les aides gouvernementales. Il y a des personnes qui ont abandonné, abandonné l'idée du travail. Et ça, ça se voit dans le graphique. Euh, C'est pas là. Non, Attendez, je l'avais. Travail, pourtant. Ah, en tout cas, ça n'a pas l'air à fonctionner. Euh, c'est pas là. Non, je ne le trouve pas. J'avais mis un beau graphique, là, pour... Euh, je ne me souviens pas où -ce que je l'ai placé. Ben, peu importe. Euh, ah, emploi. C'est peut-être... Euh, oui, c'est probablement là. Excusez euh, de... Euh, ah, c'est ça. Ben Je vous en avais parlé souvent, c'est euh, les, les, les civils emplois, là, là, c'est le taux de participation à l'emploi. Et on est, euh, le, depuis la COVID, là, on avait, c'est sûr qu'on avait vu ça, là, le, mais on n'est pas jamais revenu au taux d'engagement de, des travailleurs euh, au niveau, euh, avant, avant de, de, de la crise de la COVID. Donc, c'est un autre élément qui fait en sorte que, euh, oui, y a plusieurs personnes qui ont abandonné le monde de l'emploi et euh, euh, je sais pas si ça va revenir euh, rapidement là, mais <rire> euh, bon le Standard Poor lui il continue à battre des records euh, euh, Oups, on va aller voir ça comme ça il continue à battre des records euh, euh, c'est la même chose au niveau du Dow Jones on va atteindre bientôt le 35 000 je pense qu'on est allé le toucher 35 000 mais on voit que c'est en pointe et c'est euh, vraiment le Nasdaq euh, on continue aussi à monter et l'or, euh, ben là c'est ça, le, le, le petit canal ici, euh, euh, ça c'est sur un graphique mensuel, a, a, a cassé, mais il faut qu'on ait une puissance d'achat pour poursuivre cette course-là. Je pense que c'est la bonne fois, et euh, on le constate aussi sur les minières d'or et d'argent, vraiment vraiment. Donc, euh, c'est ça, on est rendu là et euh, c'est tout simplement ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'ai pas euh, beaucoup, beaucoup de temps, donc euh, c'est rien qu'un scan là, un peu de ce qui s'est passé. Euh, euh, ce qui s'est passé, surtout euh, attendre euh, les événements de… Ben, la, les accords de BAL3, qui ça va être des événements assez importants pour euh, l'or cet été, surveiller ça et… Euh, comme je vous dis, si Gregorin Manarino dit que ça va péter bientôt, je ne vous dis pas qu'il a toujours raison, mais en grande partie souvent. Donc, ça va être à suivre. Moi, je m'attends de correction, je vous le dis encore au niveau des marchés, mais on va suivre ça Puis on se revoit très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.